Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ce livre que j'adore. Il s'agit de « Avant toi » de Jojo Moyes, publié chez Milady. C'est une enquête policière absolument fantastique. Elle est pleine de rebondissements, il y a du suspense tout le long. Cette BD jeunesse, c'est une vraie pépite et je m'attendais vraiment pas à aimer autant. Cette histoire m'a vraiment transportée, c'est une histoire d'amour magnifique et impossible. C'est simple, je l'ai lu en une nuit, j'ai pas dormi, j'ai pas lâché le livre jusqu'à la fin. Les planches sont super colorées et le trait de crayon est vraiment super agréable. moi j'ai tout simplement adoré. J'ai vraiment hâte de lire le tome de l'eau. C'est extrêmement bien écrit, c'est un des meilleurs polars que j'ai pu lire et en tout cas, pour moi, c'est le meilleur de l'année. J'ai vraiment hâte de découvrir la suite des aventures de Nola. Et maintenant, c'est à vous de jouer Venez prendre place dans le fauteuil à Bouctubé et présenter votre lecture coup de cœur en vidéo. Rendez-vous à la nuit de la lecture le 23 janvier 2021 de 14h à 17h. Venez avec votre livre à la bibliothèque Pablo Neruda, place Beaumarchais à Echirol. Les bibliothécaires vous accompagnent pour écrire, filmer et vous mettre à l'aise. On s'occupe de tout. C'est à vous, on vous attend